Natacha Bonsoir chers abonnés bonsoir Et depuis que vous m'écoutez vous n'avez pas encore lancé un business vous ne faites pas partie des choisis c'est mon parfum attirant ce que je mets sur moi ah, le parfum pour appeler les clients attirant c'est différent Là, mon sommeil, là, vous devez venir. <coughs> venir tout comme. Voilà la sauge. On brûle. Je me mets comme ça. Mm -hmm. mm -hmm. Elle donne-moi tout. Donne-moi tout, sont caractérisés par. Donne-moi tout. Caractérisé par une noisseur ou, une... ou une couleur marron très intense. Parfois, ça peut vous indisposer devant les gens. Attendez, je vais mettre le gloss. J'espère que c'est encore sur la table ici. Là. Vous que le don matou contient beaucoup de choses. Vous voyez, dans l'autre, dans le don moi tout c'est.. Vous voyez la cendre ici, non? C'est pas de la cendre en fait. Il y a beaucoup de poudre et d'herbes qu'on met dans le don Donc. Mais un peu sur la langue. Ah, je me demandes tout sur la langue là, ça picote, ça donne la puissance de ça. Mm -hmm. Vous n'aimez pas quand vous montre les choses, non? Là, il vient vous mettre tout ce qu'il montre, tout ce qu'il fait, vous dites que Ah, je ne trouve pas le gloss. Je vais la pousser, c'est là-bas. C'est là-bas sur le lit. Moi, il n'y a pas me lever. Il pas envie de me lever. Juste en passant, j'ai une prophétie pour quelqu'un. Écoute, tu as longtemps souffert. Tu as déjà pu ta peine. Ouh, le don, moi, tout là, ça donne longtemps. Hein. Chakara Baba, ça. Donne-moi tout ça, restaure l'onction. Tu as déjà pugé ta peine. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. L'esprit me dit que tu as déjà trop souffert. Ta période de souffrance est terminée. Maintenant, même dans le sommet, l'argent va venir vers toi. Tu vas te coucher, tu vas dormir, tu vas te réveiller le matin, on va dire j'ai déposé l'argent sur ton compte que je te cherche depuis 2h deux heures, deux heures du matin, que tu, je fais, j'ai finalement trouvé ton matin, ton numéro à 6h. Viens, indique moi là où tu es, je viens te donner l'argent. Parfois j'ai des clients qui se hâtent tellement de me payer que. Ou je paye où, je paye où. Parfois, il y a un client qui m'a payé l'autre jour dans un compte que j'utilisais avec une dame avec laquelle je collaborais il y a de cela. 8 mois. On a arrêté de collaborer. Elle arrive, elle est tellement pressée de payer qu'elle paye en compte de la femme. Donc tes clients vont courir pour te donner l'argent. c'est pas toi qui va Que tu as payé. Que moi, elle paye, non. Donc je vois une personne parmi vous que tu as été. On a même cru que tu étais folle à un moment. Parce que quand ça te prenait comme ça, ta tête faisait mal. Tu ne te coiffais pas. Tu ne te coiffais pas. Parfois, tu ne t'habillais pas bien. Tu étais aussi comme ça. Tu pugeais. Tu pugeais. Les mauvaises choses sortaient de ton corps. Ça sortait de ton aura. Maintenant, comme tu es là, tu es devenu l'aimant. Quand il vous parle, Internet dérange comme ça, là, Samuel. Internet, tu déranges pourquoi? Internet dérange pourquoi? Ça blague avec moi. Bonsoir la reine Pelagie. bonsoir la reine Edith. C'est ici qu'elle voit les commentaires. La reine marie laure Merci pour les cœurs, la reine Natacha. Sur le téléphone, si ça a bugué, je dois regarder sur l'autre téléphone ici. Écoutez, mes messages de la période aussi sont très attaqués. Mais je ne vais que parler. Bonsoir, Pavel. Pendant ta période-là, pour certaines personnes, ça a duré 10 ans, d'autres 13 ans, l'autre 8 ans. J'entends aussi 7 ans. Donc, c'est comme si tu étais en cul de désintox. Tu regardes sais que quelqu'un en cul de désintox. Il n'est pas beau à voir. Et pas beau à voir parce que le fait que la, le tout là qui est dans ton corps est en train de partir, parfois tu te reviens dans la nuit, tu es en sueur, tu veux aller, tu connais pas où tu as mis ton corps. Oui, l'esprit dit, mais il était dit que tu as traversé ta période là, tu as déjà puger. ça n'était pas agréable. On te prenait pour une folle. Quand tu pugeais tu Il y a même les jours où tu tu te déconnais un peu. Il y a des gens qui ont demandé à fermer ton cas. Donc on a fermé ton cas. On a dit que ah, la femme là, elle a on la voit ses cheveux sont toujours un jenja. Quand on la voit là, même son habit, c'est comme si elle a pris, elle a pris comme ça, elle lancé en bas du lit, même pendant deux ans. Après, elle a pris au pour porter. Écoutez, c'était même parce qu'elle venait d'ici là au départ. Dieu m'a envoyé ce soir, il m'a fait, j'ai mis le truc, c'est là pour te parler. Tu as déjà fini ta période de purgatoire. C'est fini. Maintenant, je vais te, ce que je vais, je vais te donner dans la suite de ce message est très important. Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous traversez ce désert, pendant que vous traversez ce désert, vous n'aviez que vous. Il n'y avait que toi qui te supportais. Parfois la, la vie n'a même pas de sens. Il y avait des jours où la vie n'avait pas de sens. Je te demandais que, mais je vis même pourquoi. Tu essaies de voir, ok, je vis dans 10 ans, je vais faire ça. Tu ne vois pas ce que tu as fait demain. Tu ça, tu manges, tu te couches, tu dors, tu regardes le matin, tu peux au boulot, tu rentres, tu manges, tu te couches, tu dors, tu te revêtes, tu peux au boulot. Donc, ta vie est devenue vide. Donc je suis là ce soir pour te dire que tu as pu. C'est fini. Les moqueries qu'on t'a fait là c'est fini ouais on va plus se moquer de toi tu vois que tu, tu prends là tu pars tu, tu supplies on te prête le fond de commerce dès que tu prends le fond de commerce là comme ça la maladie commence sur un de tes enfants ou deux maman Maman, quand l'argent de ton fonds de commerce l'a fini, les enfants sortent de l'hôpital. Hum. Tu étais piégé, tu étais piégé, tu ne savais même pas. Pff, on t'avait piégé. On t'avait fait le guet-tapin, le comme on appelle on dit, le guet-tapin. Ah, c'est le produit pour attirer les clients. Je dois vous attirer ce soir. Utilisez-moi mes choses, oh. utilisez mes produits. Ton mari te donne l'argent pour acheter des choses ou pour faire ton business. Si tu achètes, tu déposes à la maison. Tu n'as même plus une force pour vendre les produits que tu as achetés, Alors que quand tu as acheté, tu avais l'énergie. Oui, je vais faire le marketing de réseau. Oui, oui, oui, oui, oui. Maman. Oh! Le jour où les produits arrivent chez toi, c'est comme si c'est l'attaque mystique sur toi, mamie. Voilà les produits dans la moi là-bas, depuis deux ans. Si vous connaissiez comment les gens vous attaquent, vous savez, c'est que les gens qui me suivent, ils se méfient de tout le monde. Les gens qui me suivent se méfient de tout le monde. vous ai parlé de l'autre de cela que j'ai lavé, non Elle se fait le lavage. Elle entre soir, elle verse l'eau au milieu de son salon. Elle prie. Elle lit le somme 35 sur l'eau là. Elle rêve la nuit. Que sa meilleure amie est venue déposer deux chaises, enterrer deux chaises, deux animaux dans sa maison. Et quand vous n'aimez pas croire Dieu, quand Dieu vous montre les choses, hein, non, ça ne peut pas quand même être elle. Ça n'est pas. <rire> ouais, Seigneur. C'est un mamie vous allez seulement faire le... Vous avez, tu vois, quand tu connais... Tu, je connais que tu me détestes. Moi, même, tu... Donc, on, on sait mutuellement qu'on se déteste. On se guette. On se toise. Oui, toisons-nous. Toisons-nous. Toisons-nous. Donc, je vais te donner une stratégie principale. Premier problème que tu as. Tu te focalises sur tout autre chose, mais tu n'as pas de produit à vendre. Si ton oreille comme ça, s'il y avait l'emoji pour l'oreille tirée comme ça, là, tu tirais ton non-oreille. Et j'ai les ressources de toi, mon Tu n'as pas de produit que tu vas. Toute femme ou tout homme que j'ai vu qui fait qui a l'argent, la personne vend beaucoup de choses. Comme tu es là ce soir, que tu vends quoi? Tu vends quoi? Je vous ai parlé de mes Donne-moi tout. Voilà le parfum homme riche. Ça, c'est même back to sender. Oui. Voilà ce que tu réutilises quand tu fais ton bac to sénat. Voilà le donne-moi tout. Quand tu veux faire tes demandes. Tu as le tribunal, tu mets ça dans ta bouche. Tu vas pas demander le crédit, tu mets ça dans ta bouche. Tu peux pas vendre tes produits, tu mets ça dans ta bouche. Tu mets sur ton corps. Ça, ce n'est que le 1,20 de mes produits. Et je n'ai même pas encore commencé pour les produits. Écoutez-moi. Vous devez vendre les choses faites jusqu'à vous faites même votre marque de bic parce qu'il il a les gens qui viennent ils aiment ce que tu fais ils t'aiment oh la femme c'est battante waouh j'aime ce qu'elle fait je vends la craie ils achètent ma chérie les boucles d'oreilles c'est trop petit une boucle d'oreilles achète ce sera pas tu peux avoir la beaucoup d'oreille à plus de 20 000 il faut combien de ventes pour que ça te donne l'argent Réfléchissez aussi dans vos, dans vos business, hein, hein. Beaucoup d'oreilles c'est quoi Tu peux vendre deux beaucoup d'oreilles de tu payes ton loyer, hein Parce que je ne veux pas les femmes qui se voient les yeux. Tu vends lui la 5000. Mmh. Que tu as acheté à combien Tu as acheté la 3000, tu vends la 5000. Ça veut dire que tu vas te faire, tu parles à quelqu'un pendant une heure et demie. Pour qu'il te donne 1500. Ha Oh Ne oh. venez pas ici me souiller. Augmentez ce que vous vendez. Donc, je dit, ton premier problème, c'est que tu n'as pas de produit. Qui n'a pas de produit ne vend pas. Qui ne vend pas n'a pas l'argent. Qui n'a pas l'argent va aller demander qu'on lui donne l'argent. Qui va aller demander l'argent devient esclave de quelqu'un. Votre deuxième produit, votre deuxième problème, vous êtes paresseux. tu passes une semaine, tu ne parles pas de tes produits à quelqu'un. Tu vois qu'on va venir dans ton amour deviner que ce sont tes produits. Hein? Pshut. Garde des saute. idées, sautez. Distraction inutile. Et c'est même parce que vous n'aimez pas vous n'aimez pas acheter les choses des gens. Quelqu'un vend ses produits. Ah, moi, il ne peut pas quand même sortir. Ils ont 50 000. Pourquoi hum? Combien de choses de 50 000 ou 150 000, 200 000, tu achètes par mois Ton toucher financier est peu. Compte l'argent qui passe dans tes mains par mois. Tu fais un mois, tu touches 300 000. Et en un moment, sur toi, tu as seulement 100 000. Donc 100 000 ans, 100 000 ans, 50 000 sors, après 50 000 entre, après 15 000 sors, après... Donc tu n'as jamais 300 000 en une fois dans ta main comme ça. C'est pas bon. Il n'y a pas le début, c'est tu sais, ça. Pour un début, je compte... Eh, m'alé. Eh, eh, eh. Eh, eh. Il y a un toiseur là sur TikTok là. Il me fatigue. Le gars là me plaît jusqu'à. Il t'apprend à toiser. Tu es étudiante, vaste, je vais te bloquer. Tu as compris? Je vais te bloquer. Je ne veux pas les commentaires de pauvreté sur ma page. Ici, étudiante. Là, je suis censé me dit. Pourquoi est-ce qu'une étudiante camerounaise de 18 ans qui a la fac n'aurait pas sa propre voiture? On a réduit les, les étudiants camerounais à la mendicité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. Vous les hommes, ils vont te draguer. va te donner un petit 10 000 comme ça, la pape, il va t'avoir. Je suis étudiante. Si c'est l'insulte que étudiante, insulte, étudiante toi-même. Si tu entends m'insulter, étudiante toi-même, moi je t'insulte. De 18 ans à 24 ans, tu es dans la mentalité de pauvreté au, au, à l'université. C'est à quel moment que tu vas apprendre à gérer l'argent, à toucher l'argent? C'est à quel moment? C'est pour ça que vous bloquez vos enfants. L'enfant a 10 ans, il te dit, maman, je veux lancer mon business oh, On va à l'école. 11 ans, bas à l'école. 15 ans, bas à l'école. 18 ans, bas à l'école. 26 ans, ah tu as fini l'école. L'enfant est habitué à 50 000 le mois. Et c'est toi qui lui donnes. Le... C'est toi qui lui donnes. Céline Fonge, contacte-moi pour le beau ma blèvre et beau ma babble. Moi-même, je vais faire la même chose. Tu as compris, Céline Fonge Contacte-moi inbox si tu peux. Souvent parlons ça, vous ne contactez pas. Alors que c'est le business. Bonsoir la reine fait. Visez grand. Parlez de vos produits aux gens. Parlez de vos produits au champ. Parlez de vos choses au champ. Pensez grand. Parfois, tu as besoin de partir dans une maison. Ce soir, j'étais à Denver. On avait une, un petit rassemblement là-bas. On tourne dans la rue, on arrive chez le monsieur qui nous recevait. Quand on arrive, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Sorel safac, tu réfléchis comme une mendiante. Tu as compris? Tu réfléchis comme une mendiante. J'ai l'espace. Je n'ai personne pour me le capital. Qui va venir investir sur ton rêve? Tu es folle ou tu es bête ou tu fais semblant? Va te balader en disant eh, qui va m'aider, qui va m'aider, qui va m'aider. Comme une disait, écoute, personne ne vient t'aider. Nobody is coming to save you. Rentre ça dans ta belle tête, ma chérie. Pour y personne. Je dis bien, personne. Tu as Ça fait un an, ça fait combien de temps que tu attends? Continue d'attendre. Est-ce que vous savez qu'il ne faut pas l'argent pour faire l'argent? Ce n'est pas l'argent qui fabrique l'argent. Les idées font l'argent. Elisa a demandé à la femme, la veuve là dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Ah, il y a une petite bouteille de. Il y a une petite boîte d'huile là. Oui, oui, oui. Maintenant, il y a le savoir-faire. Va chez telle personne, tu demandes de te prêter. Tu ne peux pas demander de te prêter le fond du commerce parce que l'huile vient de chez toi. C'est toi qui as l'huile. Pensez-moi les boîtes chez lui. Verse dans les boîtes jusqu'à ce que ça finisse. Quand tu as versé, pas maintenant, que tu vends. Ça veut dire que tu dois te mettre sur les réseaux, tu dois parler de tes choses. Vous avez peur. Tu, vois, tu vas vendre parler des choses comment Il dit toujours que tu n'as pas assez souffert. La raison pour laquelle YouTube t'effraie encore. Tu n'as pas encore assez souffert, ma chérie. You know, the affaires billettes. Tu as encore été blagué. Ton bailleur t'a pas encore sorti de la maison. Tu vas sortir comme une folle dehors. Achetez mes, mes oui, mes enfants, achetez mes enfants. Achetez mes essentiels. Tu vas marcher avec ça dans -dessus ton dos. Vous cranez encore sur l'argent. Cranez Bon, tu sais, j'ai mes produits à la maison. Je ne veux pas, pas, pas qu'on sache que je vends. Hein, moi, je ne veux pas. Hein. Comment est-ce qu'on va savoir que tu vends Moi, je ne veux pas qu'on voit sur mon statut que je vends. Hein. <rire> tu es bête. Toi-même, tu achètes des choses des gens quand tu vois sur leur statut. Tu n'arrives pas à mettre des choses sur le statut. Tu n'es pas bête. Ce n'est pas la bêtise. Où c'est la folie? Où c'est l'idiotie? Où c'est la connerie? Tu sais, moi, je ne connais pas. Je n'aime pas. n'aime pas. C'est comme ça que ton argent va te fuir. Vous, jouez encore trop... On a un anglais casual. Casual. Tu veux faire la gent gentleman ou gentleman avec l'argent? t'inquiète pas, tu vas répondre à ton baillot. La mère est beige encore, tu es content, non? La mère est beige, non? Attends. J'espère que la mère ne sera plus là. Tu n'as pas honte qu'à 27 ans, tu manges encore chez ta mère. Chi. J'ai un de mes petits là. Je lui ai dit fatigué, viens travailler avec moi voilà. à là. Il y a un moi il me dit qu'il est malade. Je lui dis, monsieur, monsieur, hein, tu sais, hein, tu sais, si ma mère ne venait pas payer 200 mais c'est qu'elle ne sortait pas de l'hôpital, que tu n'as même pas honte. Tu as 29 ans. Tu si tombes malade, c'est ta mère. Elle laisser tous tes petits frères pour venir te payer le tout. Pour que, oh, si ta mère tombe malade, qui va, qui va payer sa part Même si vous venez sur mes commentaires, faites votre publicité. C'est petit, c'est petit, c'est petit. Laura, Céline, c'est bien, tu as compris. On voit les autres de ça et on va venir regarder. Même faire le. Même mettre les likes sur le direct, ils ne vont pas mettre. Mettre les cœurs, ils ne vont pas mettre. À un moment, quand Facebook va je vais basculer sur YouTube. Parce que le public camerounais, malheureusement, vous n'êtes pas, pas sûr, vous ne supportez pas les gens. On vient ici, on vous encourage chaque jour. C'est pour ça que vous, quand vous partez, vous ne faites rien de ce que je vous donne. Parce que vous avez une mentalité de consommateur sans donner quelque chose. Même appuyer comme ça, là, jamais. Et pourtant, façon, je m'écoutais. Je vous dis toujours que ne vous inquiétez pas. La nature s'y enregistre tout. Ça va, on appelle ça Akashic Records. Tout est enregistré par l'univers. Tu voles quelqu'un, tu, tu arrives, tu vas vendre, tu vas acheter quelque chose chez quelqu'un, sa secrétaire là, ou bien laisser sa vendeuse. La vendeuse elle te donne le prix de, de, du produit que tu achètes souvent et ça 100 000 que tu achètes souvent. La secrétaire dit, ah madame, c'est 60 000. Tu connais dans ton cœur que c'est 100 000 achète tu fuis rapidement les 40 000 de dessus que tu as escroqué à la personne là ne t'inquiète pas ça va tourner ça va revenir dieu est trop juste dieu là. oh dieu est juste oh dieu tous les années on t'a exploité tu as travaillé on t'a pas payé Oh, tu as fait. Un jour, tu regardes, tu commences ton activité. En trois mois, quoi que tu as rentré dans femmes femme-là. Trois mois, tu achètes trois terrains. Tu lances le chantier, même sur tu trois terrains en même temps. On oui, dit, mais en septembre, la fille, si elle était ici, elle avait 50 000 le mois. Comment ça se fait qu'en décembre, qu elle a deux terrains qu'elle a achetés C'est toutes tes années de payback. Ça revient que ouf, sur toi. Tu dis, wow, this God. Oh! T'as d'aller finir mon conseil que doit donner à la personne aujourd'hui. Donc, tu as dû m'écouter. Ton problème, c'est que tu, tu procrastines beaucoup. Tu procrastines beaucoup. Tu, euh, tu doutes de toi et tu ne sais pas que les gens peuvent acheter tes produits. Même si tu fais l'eau tangui, tu vends, les gens vont acheter ton tangui parce que c'est toi. Même moi aussi, si c'est fait l'eau tanguis, les gens vont acheter. J'ai fait le mambo et même ma photo sur ça. Vous allez acheter. Je fait le mambo et même le mambo à 1000 francs là-bas. Vous vendez pour voir 200, il ne vend pas à 1000 francs. Les gens vont acheter. Tu doutes trop de toi. Tu as peu confiance en toi. Et c'est un combat que tu dois mener seul. Personne ne va faire ça pour toi vous aimez ça, que tu vas m'aider non Lève-toi, lève-toi toi-même, fais tes choses. Arrêtez d'avoir peur pour n'importe quoi. Quand tu vas fabriquer, tu vas faire des produits, personnalise tout, fait même le tennis, tu vends. Voilà la rentrée qui arrive. Commande les sacs à dos, tu vends sur tout ce qui va bouger. Tu n'as pas les produits. Comment tu veux que les gens te donnent l'argent Quelqu'un vient dans ton magasin, il te donne 5 000. Tu vois qu'il est parti faire des courses de 400 000 francs ailleurs. Ailleurs, il y avait les chaussures, les sacs, euh, le, le, la goudre pour boire, il y avait euh, les chaussettes, il y avait les caleçons pour enfants, tout ça. Parce que la personne en avait besoin. Maintenant, quand Dieu te met à cœur de faire des multiples produits, tu refuses. Tu refuses. Donc, c'est de ta faute, OK Voilà. Ouais. Mon message de ce soir est passé. Le volume était bon. Jesus is good. I heard you call my name You feel my heart We join you hey! Que j'aime de la chanson Ça me donne les gel au le pot Ça me donne les, go, les goosebumps Yes Dieu donne une assurance pour agir Dieu enlève la peur de ton coeur Dieu enlève les nids tu sais, tu vois quelqu'un qui a plus que toi, il a 100 fois plus que toi. Tu n'as pas peur. I you call my name. You feel my heart Dans tes hauts et tes pas. Il sera toujours là. Mais tu n'as pas besoin de choisir de rester dans tes bas. Parce qu'il aime bien quand tu es dans tes hauts. Il a trop accepté, tu t'es battu pour rester en bas. Laisse-le te prouver qu'il est aussi le Dieu de l'abondance. Que tu peux être dans ta maison, que tu as déposé la maison sur 2000 mètres carrés. Tu te perds même dans tes chambres. Et c'est pour toi as fait venir les décorateurs d'Égypte. Vous avez venu au Cameroun visiter les maisons. On vous insolente avec l'argent. Tu dis, mais monsieur, tu n'avais rien à faire avec tes 300 millions. Hein? Tu n'avais rien à faire. Tu peux verser ça dans ta maison. <rire> oh, Seigneur. Seigneur. Entrer chez lui, tu tu crois que tu as pris l'avion, tu as. En fait, c'est comme si tu as manqué les 6 heures de vol. Parce que même en Europe, il y a les gens parmi vous là, que en Europe, vous n'êtes pas dans le genre des maisons qui a ici au Cameroun. Même entrer là-bas, je n'ai pas encore entré en Europe. Mais il y a ces choses au Cameroun. L'abondance, c'est pas. Ça ne dépend pas du continent. Ce n'est pas le continent. Arrêtez vos choses là. Venez voir les gens qui ont l'argent au Cameroun. Même là-bas, je vois à Abidjan, là-bas, je vois à Libreville. Venez voir là. Non, c'est qu'elle veut partir en Europe que ça va. Hum, Laisse-moi tout ça. laisse ça. Tu n'as pas prospéré à Douala. Tu crois que c'est quand tu vas partir en Bengue que tu vas prospérer J'ai trouvé l'agence aujourd'hui. C'est une dame qui est venue me voir. Ça fait. Ça fait six mois. J'étais encore dans mon ancien bureau m'a laissé ça. Donc, c'est au Cameroun qui veut changer ça, je lui donne ceci une fois, c'est le dollar canadien. Mais généralement je change. Vous savez, je prends toutes les monnaies. Quand quelqu'un qui dit que je ne peux pas payer, je dis que tu, tu as quoi Tu as le yen, tu as le dollar, tu as l'euro, tu as quoi Donne-moi. Guillaume. Guillaume. Oh, Seigneur, élimine tes enfants. Lang, c'est quoi? Lang, c'est quoi? N'est pas ça vient quand tu appelles. Lang! Lang! Ça court comme un toutou. On balance la queue. Vous avez trop mystifié la jungle. Vous voyez la jungle comme la montagne. Le petit toutou. Lang, viens ici. là. Oh, le petit toutou, il est tout beau. Oh! Petit chihuahua, il est tout beau. <rire> Franchement, moi, j'ai souvent les idées. J'ai souvent les idées bizarres. Oui, nommez votre chien là. Ah ben super. Je dois m'acheter un animal de compagnie, je vais l'appeler l'argent. Oui. C'est une idée. C'est une idée de génie. Tu appelles ton chien l'argent. L'argent est-ce que vous avez vu l'argent Je ne sais pas pourquoi. Depuis le matin, je ne l'ai pas vu. Là. Hein? Il court. Oh, là, tu me donnes le petit câlin. Oh, le petit toutou. Oh, il est tout beau. Ah, ah. Mystifié pour les choses. 30 millions, c'est quoi 100 000 euros, c'est quoi Hein 200 000 euros, c'est quoi C'est pas là, hein? C'est pas là, hein? Détruisez les paris dans votre tête. Il y a un genre d'argent que tu ne te voyais pas avoir avant. Entrez dans les tontines violentes. Oui. Tu fais cette tontines. Chaque tontine, 2-2 millions. Chaque mois. <rire> La sauce combo. À fin de l'année comme ça, tu tapes même 300 millions sur la table. Tu vas voir que tous les petits terrains de et quand on te disait que c'est 80 millimètres carrés, tu achètes ça facilement, tu construis pas, pas, pas, pas, pas facilement, tu parles de quoi Hein C'est dans la tête. Bon, j'ai terminé ma thérapie de ce soir. Je vous ai thérapisé. Et vous êtes thérapisé. Bon. Moi, j'ai un petit toutou. Un petit toutou qui va s'appeler Moni. Ah, ben, Imagine que tu marches avec ton chien. Tu dis Moni. Moni. Moni, viens ici. Oh, ben, c'est trop beau. Ça. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Je pense que l'argent, c'est mieux. Moi, je sais pas. J'aime le mot agent. Moni. l'agent. Il n'est pas dans sa cage. Et tu vas appeler le chien cap. <rire> Un cap? Un cap? Non, c'est l'agent qui donne. C'est l'agent. L'agent. Allez, l'agent, debout. Allez, l'agent, assis. du coup que c'est moi qui commande l'agent. Ouais, <rire> c'est bien. Ma passe, c'est la... Vous raison, se rire avec moi-même. mais Moi-même, je m'amuse je ris encore seule. Je m'amuse je ris. J'ai fini de rire et je commence à conduire ce que j'ai suis en train de faire. Ça me plaît, moi. Aïe. Bon. On va pas on a fait le lavage aujourd'hui, le lavage de l'examen. Il y a encore d'autres demain. Une quête. Une Nke, Beaucoup de personnes ne vont pas comprendre une mm Nke, mm c'est l'argent toujours. Non, on tout femme. Une quête, Rochef. Une quête. Voyons que. Une Non, ça ne donne pas. Une quête. Une quête. Une L'agent Oui, l'ayant Non, l'agent Il faut pas qu'un ivoirien écoute quoi qu Il croit qu'il ne comprend pas bien Mon toutou s'appelle l'agent Je commande l'agent Allez l'agent, vient ici L'agent, assieds-toi All right All right mmh, Je vous bénis Il y a lavage demain On a fait le lavage aujourd'hui Lavage de bain, hum, les produits et les kits aussi sont disponibles. Hum, kit d'attraction, fondation, commerce. Achetez vos bâtons de commandement. Vous m'entendez? acheter vos bâtons. Tu achètes, ça se paie, tu achètes l'autre. Tu achètes l'autre, ça se paie, tu achètes l'autre de l'autre. Et souvent ton bâton se perd comme ça, là ce n'est pas normal. Hein. Vos gens la connaissent. Bonne nuit. Gardez mes yeux. Bonne nuit. There is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you do, oh, Jehovah, overdo. Bonsoir